Hello ma Disney <rire> j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une journée un petit peu spéciale. Vous l'aurez dîné, on est là pour l'anniversaire de Mickey qui fête ses 88 ans aujourd'hui. En tant que grande fan, je ne pouvais pas ne pas être là aujourd'hui, vous vous en doutez. Donc j'ai sorti tout l'attirail. j'ai même l'autocollant jeunesse anniversaire mickey Mickey. <musique> ba la la la la la la la the season to be jolly la la la la la la la Big Santa, Big Santa, And all his reindeer are pooling on the rain in the snow You know what, watch something, sing on sait pas pourquoi mais c'est pas grave et là on va à la boutique du château pour consulter de l'ambiance de Noël on se promène on va essayer de voir si on peut trouver Picsou et sinon on va aller manger un petit coucou à la picsou alors on n'a pas fait la on n'a pas fait la queue parce qu'on avait un peu la flemme pour être très très honnête avec vous la disney army et là on va aller voir le temps d'attente pour small world peut-être qu'on va faire une attraction avant d'aller manger finalement oh. regardez qui on croise sur la route et eh peuvent pas nous faire des coucous, non Non. j'aime bien ce... j'aime bien monsieur mouche monsieur mouche, monsieur mouche. ce qu'on fait, c'est qu'on mange euh, au restaurant du studio, donc celui dans le je sais même pas comment décrire ça en fait, donc il est à l'intérieur des studios à l'intérieur de la grande de la grande allée, j'y suis jamais allée, donc c'est l'occasion de tester, et après on va faire Mickey le magicien vu qu'apparemment il y a des animations spéciales pour Aliancer de Mickey, il faut savoir que jusqu'à présent on n'a pas arrêté de chercher, on n'a absolument rien trouvé pour son Aliancer, donc euh, je suis trop. Vous trop vu il y a le tapis d'Aladin ah oui, Moi non plus C'est parti pour Mickey et le magicien et on va retrouver mes copains les Toon On a la queue pour Mickey et le magicien et je suis en compagnie Thank C'est la compétition Avec Monsieur Toon et Laura râleur qui porte bien son t-shirt parti pour Piquet et le magicien avant son anniversaire secrets within the beginning to Aujourd'hui est un jour bien spécial. Veuillez accueillir à nouveau notre ami le plus cher, Mickey Mouse. Réservez-lui un tonnerre d'applaudissements et avec nous, chantez-lui un joyeux anniversaire. Oui. Ladies and gentlemen, boys and girls, today is a truly special day. Please, give a warm welcome to our most beloved Disney friend, Mickey Mouse, and sing along with us to wish him a very happy birthday. Thank <laughs> you. On a vu euh, le petit chant d'anniversaire que moi j'ai trouvé un peu moyen, hein, joyeux on va être franc. Vous avez Monsieur tout qui Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire, anniversaire Mickey. Mickey En plus ils ont même pas dit Mickey Oui ils ont dit Joyeux <rire> anniversaire to you oh, Bah non <rire> Bah non Voilà Et donc là on va se faire une petite attraction avant euh, de faire la préparade d'anniversaire en espérant que cette fois-ci elle sera cool parce que là franchement les animations pour Yasser euh... ouais, Mickey, pas pas je suis un peu de... déçue. Hein. Très content de voir le nouveau Mickey tout à l'heure. Oui à la préparable Oui, ça sera le nouveau Mickey. Oh trop bien ben trop On n'aura pas, pas tout le temps, c'est pour ça qu'il faut le prendre en photo. Bah ouais, autant en profiter. <rire> 5 minutes seulement. Alors Monsieur Toon, voilà, qui marche en mode oui, aussi Notre-Dame. Donc on a été au Harrington, j'ai acheté le Pince là ce qui ne vous étonnera Il pas du tout. Beau. Et là, on va aller faire un coucou à Mickey pour son anniversaire. Je suis même J'ai essayé de mettre en hauteur. Sérieux Oui, regarde. Ah là, ouais. est il est parti en Californie. Ouais. Enfin, que là, il est de Bolsley World. Ah, Voilà. Donc, on va aller lui faire un coucou. Un petit joyeux de Oui. Donc, à la base, on avait prévu d'aller à Mickey Mouse avant la préparade. Mais comme vous pouvez le voir, il y a 70 minutes pour aller fêter l'anniversaire de Mickey. Donc, on va oublier. Et on va se mettre en route pour la préparade histoire de repérer une bonne place. Et avec les Toons, ce qu'on va essayer de faire. Attendez, je vous reprends en live. Voilà, avec ma face, c'est mieux quand même. Alors, donc ce qu'on va essayer de faire, on va regarder la préparade. Et on va essayer de courir le plus vite possible pour essayer de voir Mickey parce que ben, ça ferme à 17h, vous comprenez Mais on peut pas finir la journée sans avoir souhaité un joyeux anniversaire à Mickey. C'est parti pour le vlog ça <rire> Regarde le vlog Il n'y a personne de mon côté y en a là y en y la est la oh, est On est des vrais youtubeurs. <rire> <Milky day> ah C'était la parade, voilà, la préparade, on est ravis. Qu'est-ce que t'en as pensé Non. <rire> Regardez, la preuve, ce n'est pas le nouveau Mickey. Voilà. Mais oui, non, ce n'est pas le nouveau. Non. C'est avez quoi non. -ce qu on voit de la préparade euh... Quelle préparade <rire> Ah, c'est bon. exactement ça, on a qu'on est euh, Pourquoi est-ce qu'on ne va pas voir Mickey Bonjour, alors comme euh, euh, vous pouvez oui, le, pas, le pas, constater Je ne vais pas l'intégrer parce que lui c'est un chien. Hein. Je ne pas faire de trop avec lui. Mais je bien moi, ça moi, me je fait je un ouais, C'est colère qui vous parle. Alors, euh, donc, euh, Elle ne peut pas faire un Meet Mickey Mouse parce qu'il est 16h50, ça ferme à 17h. Euh, et il y a 50 minutes, alors c'est pas possible. Mickey, il veut pas de moi. Du coup, Milou euh, ne peut pas, ne <rire> dit non. Enfin, ne, ne dit non. Ouais, Je l'interdis pas, hein, mais euh, voilà, tu parles beaucoup trop. Hein, ouais, moi fait. Bah, du coup, chocolat chopin. J'aime trop l'ambiance. Un peu de Noël, un peu de Pinocchio. <rire> C'est bien, j'arrive, vous êtes tous en train de danser pour mon vlog, ouais, c'est merveilleux. J'étais en train d'imiter GPT Gepetto et autre qui dansait bon, comme ça. C'est l'heure du petit J'ai fait un Mickey. Oui, et tout le monde essaye de ça, me copier, ça. enfin. C'était facile, il n'y même pas vu. Oui, Sauf que vrai, Toujours vrai, copier, jamais égaler. Je viens de sortir de mon chocolat chaud. J'ai laissé un petit peu l'équipe de Tune Studio seule. Et de mon côté, donc, je vais aller faire quelques photos, profiter des boutiques et de l'ambiance et j'avais juste envie de vous montrer un petit peu le parc de nuit bon alors c'est un peu fou, je m'excuse parce que la nuit c'est un peu compliqué avec mon appareil mais euh, je trouve ça absolument magique et ça rajoute vraiment une, une sorte de dose de mystère au parc et j'adore c'est absolument sublime ici j'ai pas les mots ça rend pas du tout les couleurs euh, d'en vrai mais c'est quand même sublime vous en pensez quoi la Disney on va donc se mettre en place pour la cérémonie d'illumination du sapin que j'ai vraiment envie de voir. Petit pouce en l'air si pour vous aussi l'ambiance de Noël c'est carrément la plus magique de toutes. vient de faire le sapin d'illumination de Noël et euh, je suis en compagnie de Freddy qui m'a montré donc un des secrets du parc que je vais partager avec vous parce que c'est absolument incroyable donc on est à Frontierland dans la boutique qui se trouve à l'entrée et regardez vous voyez dans la boutique je sais pas si on voit très bien mais il y a toute une machinerie d'ascenseur et en fait tout là bas et en fait donc là vous avez tout un détail et en fait c'est un ascenseur qui conduit entre guillemets à la mine donc je sais pas si vous voyez un petit peu le, le détail et vous avez vraiment toute la machinerie tout l'ascenseur et tout l'univers de Frontierland et c'est là que les détails sont poussés de dingue et c'est un véritable ascenseur sachez-le voilà donc quand vous irez dans cette immense boutique vous penserez à moi et à Freddy et là vous avez la trappe qui est censée conduire en dessous et c'est absolument dingue bah, j'ai un petit peu couru parce qu'on était en train de regarder les secrets du parc et c'était fascinant donc on a cru que c'était Disney Dream c'est en fait pas du tout mais là on a une très bonne place et je vais vous filmer ça But put me in summer and I'll be a happy snowman! terminé pour ce vlog spécial Noël, spécial anniversaire de Mickey, j'espère que ça vous aura plu de suivre mes aventures, je m'excuse pour le spectacle Disney Dreams, fête Noël il y a une espèce de grande dinde là qui était, <rire> qui était avec ses oreilles de Mickey et qui nous a gâché un petit peu la vue, j'espère que vous apprécierez quand même le spectacle euh, alors j'ai passé une bonne journée, j'étais contente de voir mes copains de tout le studio et d'ailleurs si vous regardez ce vlog les copains je vous fais plein de bisous, j'étais super contente de vous voir je remercie aussi Freddy qui a pris le temps de, de montrer tout plein de secrets sur le parc, c'était absolument merveilleux et bah si tu passes par là, bah bisous à toi aussi On va faire un petit récap de la journée Pour ce qui était de, de l'anniversaire de Mickey J'étais très très déçue. Enfin je m'attendais vraiment à beaucoup mieux Parce que bon c'est quand même Mickey quoi Mais pour Noël j'ai beaucoup aimé Voilà ma Disney Army, c'est tout pour ce vlog Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Restez connectés, je vous aime, gros bisous Prenez soin de vous, bisous bisous bisous Et bientôt Noël Abonnez-vous à la chaîne Elle est confiante. Abonne toi